Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec avec un invité aujourd'hui pour parler d'un produit, vous l'avez vu dans le titre, oubliez votre micro-ondes, ressortez ou euh, munissez-vous d'une casserole ou d'une cocotte à pression. Alors on va vous expliquer tout ça avec Edouard De Vulpian qui est l'ancien directeur de l'Agostina euh, Monde, on va dire ça comme ça. Mais bonjour Édouard, merci d'être là. Bonjour, merci. Alors euh, expliquez-moi un peu. Une casserole à pression, c'est un ancien produit. Vous connaissez euh, euh, les mon amour pour les anciens produits, les sous-videuses, les machines à expresso manuelles. C'est évidemment un ancien produit, mais c'est un produit super pratique dans la vie de tous les jours. Alors, c'est quoi une casserole à pression Une cocotte à pression pour nos amis français ou Un pentole à pression aussi italiens. pour les italiens. On va décrire la cocotte à, à pression euh, en plusieurs étapes. On va commencer par le corps de la cocotte, la cocotte d'Agostina. C'est un corps en, en acier inoxydable. Oui. Je devrais rappeler d'abord que la cocotte Lagostina est fabriquée en Italie, Donc c'est du à 100% made in Italy tout ça, hein, dans, dans le nord de l'Italie. Dans le bien. nord de l'Italie, sur le lac d'Orta. Euh, un corps en acier inoxydable d'une certaine épaisseur, un mm d'épaisseur. Mais même épaisseur du bas jusqu'en haut. Exactement, hein. okay, c'est le principe de, de l'emboutissage chez Lagostina. Ensuite de ça, on pourrait parler de l'extérieur du produit. Déjà le côté design. Les poignées, on les voit tout bien. Tout à fait. Le polymiroir du, du produit, vous voyez tout son. Donc C'est l'inox poly, brillant. inox 18-10. On est sur de l'inox de qualité. Hein. Exactement. On est bien Donc c'est un corps de, de, de, de, de casserole. L'important, c'est le fond. Acier aluminium acier tout à fait ok l'acier ne prend ne répartit pas la chaleur l'acier prend juste la chaleur tout à fait c'est le rôle de l'aluminium qui le répartit de le partout répartir ok et ensuite de la répartir dans votre casque alors c'est important euh, ça va sur tous les feux Bien sûr. Le gaz, l'électrique, l'induction Bien sûr. N'importe où, on sait le mettre absolument n'importe où. Donc l'Agostina est quand même relativement moderne, même si c'est un produit qui a des années, ils se sont adaptés à l'induction. Hein. C'est okay. un produit qui existe depuis 1960, mais qui n'a cessé, cessé de s'améliorer, à la fois sur le fond, à la fois sur les poignées et la conduction de la chaleur, et surtout, mais on en parlera tout à l'heure, du couvercle. Sur le couvercle. Alors, on parle évidemment des poignées. C'est important parce que la poignée est certes design, mais il y a quand même une technique pour éviter que ça chauffe de trop, ce genre de poignée. C'est quand même important Alors, de le signaler. Sans, sans entrer trop dans le, dans, le, dans le détail. Ici, vous voyez que c'est assez fin et assez oui. petit. Et en fait, il n'y a que deux points qui touchent le corps de la casserole. C'est les, les deux points de soudure. Ensuite de ça, la chaleur qui vient du fond de votre casserole repart sur la poignée. Tout à fait. La poignée est élargie ici. Comme, fait. Vous Comme vous ça, voyez. la chaleur Pour se disperse. La chaleur, voilà. se disperser et ne plus être chaud. Alors, on n'assure pas que c'est plus chaud. Tout à fait, ouais. On assure que c'est moins chaud. De toute euh, façon. Parce toute que, façon. bien sûr, si vous chauffez une casserole, les poignées seront à terme chaudes aussi. Alors, l'avantage en fait, d'une casserole à pression, d'une cocotte à pression, ouais. c'est quand même de pouvoir gagner du temps dans la vie de tous les jours. Parce que 50% du temps. On gagne 50% du temps. Exactement. On peut faire quoi avec une casserole à pression Tout. <rire> Donc, on peut cuire à l'eau. Oui. À la vapeur. Donc elle est fournie avec ceci. Alors peu importe la ta taille, il y a plusieurs tailles, on verra ça après. Panier vapeur. Panier vapeur classique. Ok, ici, voilà. Et elle est fournie avec l'écodose. L'écodose qui est ici. Donc avant il n'y avait pas ça, on veut quand même un peu s'amuser, maintenant il y a un écodose. On, on améliore toujours le, le process, ça, ça fait partie de l'amélioration. Oui. On a trouvé ça utile pour le donner aux consommateurs pour qu'ils puissent pour, pour s'aider optimiser, hein. et, optimiser euh, ces recettes de cuisine recettes que vous retrouvez dans le petit livre ça je tiens à le dire parce que je vous avoue que pour apprendre les produits euh, personnellement j'ai dû lire un peu le livre de recettes et le mode d'emploi c'est quand même toujours très très intéressant et c'est vrai qu'il y a une, une petite aide hein, qui explique que voilà si vous avez des pommes de terre ça met autant de temps mettez une éco pour les premiers pas dans ce genre de produit parce que la, la casserole peut faire un peu peur parce que ça monte sous pression il n'y a absolument rien à craindre mais ça aide quand même pour ne pas gâcher et réussir du premier coup pour revenir au titre de la vidéo, on doit oublier son micro-ondes. Alors ça, il faut que vous m'expliquiez comment on en est arrivé, parce que vous m'avez dit j'ai pas de micro-ondes à la maison. Non, j'ai plus de micro-ondes à la maison depuis, <rire> okay. depuis quelques années. Bah depuis... Parce qu'on a vu ça va choquer beaucoup de gens, parce que le micro-ondes c'est quand même quelque chose de génialissime, donc on peut pas. Euh... La grosse partie du micro-ondes c'est pour réchauffer. Oui, tout à fait. Soit les plats de la veille, il faut réchauffer les, les, les, les cuissons. Cette euh, pentole à pression, euh, vous sert à réchauffer est mieux qu'un micro ondes puisque ça régénère en ça fait ça parce que le, mi le micro ondes le micro -onde, donc bombarde assèche. les particules d'eau à sèche. Voilà. Ici en pression et en vapeur, on va réchauffer bien sûr, mais on va redonner vie à un riz que vous avez fait la veille, il va se repulper comme si vous l'aviez fait euh quelques minutes avant quelques minutes avant alors ouais. c'est important donc pour euh, vous tous qui nous regardez parce qu'on est suivi un peu partout maintenant ça nous fait, ça me fait extrêmement plaisir euh, c'est pas qu'il faut condamner le micro-ondes mais on a de plus en plus de réactions dans le magasin des gens qui disent le micro-ondes ça sèche etc est-ce qu'il n'y a pas une autre solution c'est une partie de la solution une partie en tout cas de la solution qui est très rapide et donc maintenant on va cuisiner en tout cas on va réchauffer et on va s'amuser alors c'est parti, on va réchauffer donc du riz. Donc petite explication, tout d'abord on a donc fait du risotto la veille. Donc on voit qu'il est quand même bien, il est bien compacté dans la casserole. Il est froid, là on voit que la casserole est, est froide. On va le réchauffer à la casserole à pression. Donc il y a un petit accessoire que vous devez m'expliquer pour ouais. ça. C'est un petit accessoire bain-marie. L'accessoire bain-marie, euh, alors il y a plusieurs, plusieurs paniers. On a le panier... Euh, ce panier-là qui est fourni avec, avec le produit. Et puis ensuite, vous pouvez acquérir cet accessoire bain-marie. Alors, principe du bain-marie, c'est de la vapeur qui va venir réchauffer tout ce que vous mettez à l'intérieur. Tout ça est toujours en inox Bien sûr. Au, au cas où, si on le réchauffe, on le fait, on le transverse dedans, on met ça au frigo. Le lendemain matin, on le pris, prend, on le tape dedans. on a une un... et on repart dedans. Okay. C'est parti. Donc ici, petit accessoire supplémentaire pour pouvoir mettre euh, à l'intérieur de la, de la euh, casserole pour pouvoir poser l'accessoire bain-marie sans qu'il soit en contact direct avec le fond de la casserole. Ce serait trop chaud. Ok. On a versé, on va montrer quand même, une éco-dose, une, éco une demi, pratiquement éco-dose, 150 ml d'eau. On chauffe l'eau. Euh, C'est parti. parti. Donc, il faut bien tenir compte également qu'à la vapeur, on commence à décompter le temps quand elle commence à siffler, chanter, ou je ne sais pas comment on peut dire. Euh, mettre en position. On, se va mettre en en position. Va le, on va le voir ensemble. Alors, on ferme. Simplement, je reviendrai. C'est assez simple de fermer. Clac. On met la buse en, sur la position ici légumes. Alors, il y a plusieurs positions. On va le voir juste après ça juste pendant qu'elle cuit. Juste après, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite là, la cocotte est fermée. Elle n'est pas encore en pression. La chaleur de l'eau euh, monte, l'eau va se transformer en vapeur et va mettre la cocotte sous pression. Le petit bouton rouge au fond est en train de bouger. On saura que la Cocotte est sous pression quand le petit bouton rouge sera en l'air. Il tient, voilà, ça y est, on y est. Là, on est en pression. Alors, pourquoi ce bouton rouge D'abord, parce que maintenant, on sait qu'on bah, on, on va, On va l'expliquer tout de suite à ce moment-là. Alors, le riz est en train d'être réchauffé dans la casserole, oui. mais évidemment, le... La pièce maîtresse, ce qu'on voit vraiment d'une cocotte pardon, à, à pression Lagostina, c'est ce fameux couvercle. Ce couvercle est lui aussi en acier inoxydable. Tout à fait. Okay. Ensuite de ça, il y a toute cette partie du couvercle, la poignée. Première sécurité, pour ouvrir la poignée, il faut appuyer sur le bouton. Sinon, elle ne s'ouvre pas, elle est bloquée. Là, par exemple, elle est mise sous pression, on voit le petit, le petit système Exactement. rouge. On ne peut pas l'ouvrir Deuxième sécurité, après le, le petit ah. bouton blanc que je vous ai parlé, c'est le petit bouton rouge dont on a déjà parlé. Il est en l'air, ça veut dire que la pro le produit est sous pression. Même si je voulais essayer de l'ouvrir, je ne peux pas. C'est tout simple, c'est tout mécanique, mais là, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, donc, par distraction, on ne peut pas se prendre un... Absolument impossible. Un, voilà, ok, donc c'est hyper impossible. sécurisé. Voilà. Très bien. Ensuite de ça, on peut parler de la valve de pression. Ok, on est sur une casserole ici avec une valve de pression, parce qu'elle en existe... Toujours chez Agostina, une pression. Une pression hein, voilà, okay. Là, on a sophistiqué, c'est la, la, la Domina Vitamine. Il y a deux niveaux de pression. Pour les viandes, est okay. Viande, volaille, poisson oui, également. Okay. Je, je montre, excusez-moi tant que j'y suis, fait un fait. petit accessoire pour le poisson. Voilà, vous mettez ça dans le fond, tous les petits pieds pour pas que l'aliment touche l'eau, ou le bouillon, ou le mélange, tout ce qu'on veut, et vous venez poser oui, votre poisson dessus. Voilà. On voilà. en reparlera, mais Bien ça sûr. peut servir à ça, parce qu'on oublie qu'on peut cuire le poisson dans une casserole à pression. Deuxième... Euh, deuxième niveau de pression, et les, il est ici, c'est pour les, les légumes. légumes. C'est un des plus courants, hein, pratiquement Exactement. 80% du Exactement. fonctionnement elle, là. Et ensuite de ça, le dernier niveau, c'est pour relâcher la pression de votre cocotte. On le fera tout à l'heure pour pouvoir bah, l'ouvrir. Dernière position, on peut enlever au besoin, mais c'est assez rare, il faut avoir un entretien normal de ouais. sa casserole à la pression parce que souvent, les, on ne doit pas tout démonter. C'est comme, on parlera tout à l'heure, que <rire> le, le nettoyer au lave-vaisselle à un couvercle ne sert pratiquement à rien parce qu'il n'y a que de la vapeur qui se met dessus. Petite particularité par rapport à, à plein d'autres marques, il n'y a pas de joint. <rire> en fait, si, il y en a un. On okay. met pas, pas là-dessus. Et, et c'est un, un principe tout simple, c'est ce, ça que vous allez utiliser le plus possible. Donc, oui. il n'y a pas de joint, c'est plus simple. Le joint, il est dans le corps, à l'intérieur du corps. Il est usiné dedans. Hein, est parce qu'on -mi peut, peut montrer, il y a d'autres casseroles qui sont aussi de bonne qualité, hein, faut ah, pas, euh, mais... voilà, où on sait enlever le joint comme ceci. Voilà, voilà. Il est noté pour ceci qu'on doit remplacer le joint pratiquement tous les ans. Alors tout dépend de l'utilisation, on est bien d'accord, hein, il ne faut pas prendre ça. Euh, mais ici, comme il est usiné, on peut le remplacer un peu plus tard, pratiquement 5 à 10 ans. À, on a, on a 5 un, 5 peu, ans. un peu plus de, la, un peu plus de largesse exactement. à ce niveau-là. Ok. Entre-temps, notre risotto se, se réchauffe gentiment. On n'a pas besoin de mettre à, à une température trop élevée. Ça ne sert que, à rien. Puisque de toutes les manières, c'est à la vapeur. La vapeur est degré. Je, je viens d'augmenter, vous le demandez. Là, c'est trop. Ouais. C'est beaucoup trop. Exactement, On vous diminue On de suite. Vous voyez, vous donc... mettre à 4, sans problème. Une fois qu'elle est sous pression, une fois qu'elle est sous chaleur, elle n'ira pas plus haut. Tout à fait. Donc, vous pouvez la monter, et une fois qu'elle est montée, de toutes les manières, ça ne montera pas plus haut si vous mettez moins, euh, plus fort. Donc, plus fort, tout à fait. Économie d'énergie autant que d'économie de temps, puisque là vous êtes à 4, vous pourriez même descendre à 3. Votre temps, votre, votre, euh, temps de puissance ne baisserait pas. Ah, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens vont nous dire, oui, mais au micro on consomme des watts. Ici, quand on met la, la casserole en route, on consomme des watts aussi, c'est juste le temps en fait. Donc, on régénère, on régénère vraiment correctement, donc on va vous dites bien repulper le riz. Exactement. Okay. exactement. Court-circuiter un peu le micro-ondes, on mm -hmm. a un gain de temps normal en fait. C est, c est... Et exactement. Par rapport à une casserole normale, si on devait faire la, la même chose, ce serait un petit peu plus compliqué parce qu'on n'aurait pas cette vapeur. Oui, on et remet de l'huile, etc., etc. dedans. En, dedans oui, oui, oui, enfin. oui, on remet des, des choses à l'intérieur et ce serait deux fois plus long. Okay. Ce qu'on dit, c'est qu'une cocotte à pression vous fait gagner 50% du temps. Ah sur bien. Toutes les recettes. Alors, pour faire sortir la vapeur, Alors, on, on va d'abord couper le feu. Exactement. Voilà. On le met sous un, sous un espace où il n'y a plus de feu, comme ça on sait qu'on réchauffe plus. Euh, sous la casserole. On va quand même le sortir à main nue. Pourquoi <rire> C'est parti. Pourquoi non, je sais vers, vers, la, vers la gauche. Voilà. voilà. Ça y est, c'est descendu. Ici, je sais que je n'ai plus de pression, donc plus de danger. Je n'ai plus qu'à appuyer, tirer, et me lever. Je reprends. Et on, on peut couvercle. poser ici dessus Tout pas ça. De On va le poser ici pour l'instant. Voilà. voilà. Et eh bien, c'est parti. On va vous montrer ça. On a vraiment réchauffé, réchauffé, on va essayer de le prendre oui. sans se brûler, il faudrait des petites maniques. Voilà, ça va, c'est quand même tout à fait correct en température. Voilà, voilà pour vous réchauffé. montrer cela, on a vraiment retrouvé, voyez, on est oui. venu repulper. repulper son riz avec 150 ml d'eau et il est pratiquement... Comme la veille donc c'est vraiment ça utiliser la pression économiser l'énergie vous avez vu qu'on a on a travaillé au, au 5 5 6 au niveau de puissance on Donc mettre plus bas. ça va on mmh. va de 1 à 9 sur une taque induction ou électrique on réchauffe à la moitié et en quelques minutes le riz est redevenu chaud et il est super bon en plus <rire> il est excellent et il est vraiment repulpé remis à neuf donc maintenant on va essayer après avoir réchauffé on va cuire avec plaisir. Des pommes de terre, parce que ça, c'est vrai qu'on a un peu oublié. Mm -hmm. On fait des pommes de terre à la vapeur, etc. On va les faire à la vapeur, mais sous pression. Bien sûr. Parce qu'il y a sur le marché, vous le savez, des fours vapeurs qui cuisent sous pression. Là, on est dans des budgets un peu plus petits et des objets extrêmement pratiques. On va cuire des pommes de terre à pression. C'est parti. Donc, ici, la technique commence déjà à chauffer. On a mis le panier vapeur à l'intérieur. OK. On va mettre, on va déjà mettre, mettre deux écodoses. Voilà, suivre un, peu le, suivre un peu le livre de recettes. Voilà, fourni avec. C'est parti. Et donc là, on va mettre les pommes de terre. terre. Expliquez-moi. Donc, pour un kilo de pommes de terre, on est à la vapeur. Sur une petite douzaine de minutes. petite hein. douzaine de minutes. Ensuite de ça, on peut euh, fermer le couvercle. Aucune difficulté, parce que non, les, non. Les, les anciennes étaient des fois un petit peu non. plus difficiles. Les, les originales, le, le, le, voilà le, là. celui que connaissent... Euh, les grand-mères ou les mères euh, italiennes, euh, c'est original, c'est un petit peu plus dur à... à oui, c'est un arc-claque. Hein. Ça va avec le côté euh, iconique de, du produit. Là, on l'a modernisé et on a démultiplié la force, ce qui fait qu'on peut le faire même avec un... Oui, hum, c'est vraiment, vraiment le cas. Réelle hein. simplicité. Alors si Alors, vous on entendez... On a déjà un petit peu. On est déjà... Donc l'eau, on a mis simplement... On est sur 500 ml d'eau, donc un millilitre d'eau sur la totalité de la casserole, donc ça fait un petit fond comme ça. Je le répète, pourquoi pas plus Ça ne sert à rien ouais. quand on cuit à la vapeur de mettre plus que deux écodoses. D'abord, ça peut endommager et faire monter l'eau et les salissures dans la, dans la soupape et ça n'a aucune utilité. Aucune utilité parce que si vous allez à deux écodoses et que vous êtes même à feu assez fort et qu'à l'intérieur c'est sous pression, vous avez pour une cuisson d'à peu près une heure et demie. Oui, oui, oui. Donc, donc, euh... Par contre, on peut, donc, ça, on peut cuire à la vapeur ceci est fourni dedans. Exactement on peut cuire ça c'est un deuxième panier vapeur c'est un deuxième panier vapeur pour tout ce qui ne tient pas là-dedans euh, les haricots les petits pois oui, pour pas que ça passe sûr, à travers qui passe hein. qu à travers on a déjà parlé du euh, poisson du, du, pour le poisson voilà, poser peu, de la La blanche en vapeur euh, aussi tout ça va au lave-vaisselle bien sûr ainsi ah, que la casserole bien sûr le couvercle pourrait il n'y a que de l'eau qui, qui touche le couvercle je recommande, on recommande, je recommande aussi de plutôt le laver à l'eau, voilà. à l'eau claire, ça suffit largement. Et l'accessoire qui, moi, m'a le, le plus amusé à utiliser, c'est le bain-marie. Voilà, Franchement, non, le bain-marie, euh, recette de, aussi qui a des centaines et centaines d'années. Euh, il est tout aussi rapide et encore plus rapide à faire dans un. Dedans. Euh, Alors, pour information, on, à la vapeur, personnellement, j'ai préparé des lentilles. Je suis un grand amateur de lentilles de poichy. donc j'ai préparé ça au niveau des lentilles à l'eau dedans. Donc, j'ai mis mes lentilles et j'ai mis un tout petit peu plus d'eau au-dessus des lentilles. Ça m'a pris 20 minutes, en tout et pour tout. Pour des lentilles, c'est très bien. On parlait vraiment de lentilles, de lentilles sèches. J'ai même préparé de la compote dans mon bain-marie c'est extrêmement pratique et c'est beaucoup plus rapide pour ma part que de le faire dans une casserole donc j'estimais que je consommais moins d'énergie et c'est moins de tracas aussi sachez que dans la plupart des tacs maintenant vous avez une minuterie n'hésitez pas à travailler avec votre casserole à pression avec votre minuterie mettez la minuterie en route 10-12 minutes après elle se coupe automatiquement et la chaleur d'une induction ne reste pas donc c'est même relativement sécurisant c'est parti Ce petit bouton indicateur boutique, va descendre. donc ça termine, on doit absolument parler après de ce petit ustensile parce que l'entretien, bon, on en a en magasin, nous, de l'Agostino, on est bien d'accord, mais l'entretien, c'est quelque chose de très important que les gens nous demandent entretenir l'inox, etc., les casseroles, ouais. comment il y a un système. Donc, on va y revenir tout de suite après. Ça y est, Le bouton oui, est retombé. Oui. Voilà. Donc, on est sur de la vapeur 100 degrés donc c'est pas euh, c'est pas atteignable okay, la, la, la vapeur en soi la pression est, est partie on peut prendre ici pour ne pas avoir trop chaud si on veut on l'incline voilà c'est une petite technique à attraper hein c'est pas euh, faut ah, pas on, forcer on, on peut euh... le dans tous les sens hein. on peut le mettre partout oui. 360 degrés voilà voilà je pense que le je test est, est relativement concluant est donc efficace. donc on cuit à l'eau hum? à la vapeur Bien sûr. On peut également cuire hors pression parce qu'à à la casserole. base, pardon, à la base, c'est une casserole tout à fait ça. normale. Donc si on veut simplement à la base faire revenir son risotto qui va faire euh, partie d'une deuxième vidéo, on va préparer un risotto tout à fait spécifique. On Vous peut faire revenir, euh, faire revenir à l'avance. On peut revenir, rissoler à l'avance comme une casserole normale. Ensuite, préparer vos éléments et terminer. On le fera avec du risotto, mais terminez après en faisant votre risotto, cette fois-ci sous pression pour gagner du temps. Et pour gagner du temps, exactement. exactement. Donc, on rappelle les avantages de la Gostina. Rapidité. Alors, la rapidité, 50%, 50 du, de du temps gagné. De temps gagné On est terme. sur de l'inox, Made in Italy, vous m'aviez dit, dans le nord. Ouais, sur le lac d'Orta, Nomegna. Voilà. Donc c'est du 100% Made in Italy. Il ouais. faut quand même le rappeler, il y a encore des casseroles qui sont faites en Europe et dans un très beau pays. Et c'est un produit particulier parce qu'en fait, pratiquement tous les Italiens ont toujours une pentola pression à la maison. C'est vraiment un objet vendu. qui est là de 50 millions depuis qu'on en vend donc euh voilà donc oui, c'est crois un... qu'on équipe beaucoup beaucoup d'italiens et exactement et puis le, et puis l'europe le, hein, bien évidemment donc plusieurs tailles disponibles ça vous pourrez retrouver bien évidemment tous les arguments maintenant quelque chose de très important la polvere distelle donc la poussière d'étoiles exactement c'est de la poudre comme son nom l'indique voilà c'est de la poudre poudre blanche qui s'utilise à sec ou avec un peu d'eau du côté euh, grattant ou du côté doux, en fonction de ce que vous devez faire, sur, euh, sur ce que vous voulez enlever. Donc euh, on en a mis un petit peu, on y va et on gratte. Donc on le, le bruit qu'on a là, ben, c'est le côté abrasif en fait. C'est de l'abrasif en fait, hein, c'est de l'abrasif doux qui ne va pas ni abîmer votre acier inoxydable, bien sûr, mais qui va enlever les tâches. Et là, on a fini. Voilà, C'est fait. donc un petit, un petit peu de poussière d'étoile, on va dire ça comme ça, Ensuite, un petit peu de poussière d'étoile, on, on le rince. rince. On rince, intérieur, extérieur, avec ou sans eau, en fonction de la tâche ou des éléments qu'on veut enlever. Qu'on veut avoir dedans. Couter plus ou moins abrasif. Magnifique. Voilà. Donc, pour, vous avez vu un peu tous les avantages qu'on sait avoir, ceci, gain de temps, rapidité, mmh. tout ça, vous l'avez bien compris. Simple. Pour rappeler quand même, euh, Edouard, vous êtes en fait, euh, vous êtes directeur général de groupe Seb, Seb Belgique, Belgique qui regroupe, si je ne me trompe pas, Sepp, Calor, Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina et Enza. Exactement. Ça fait vous avez, oui, Marc. Vous les avez, vous les avez dites. <rire> Ça fait oui, Marc, sur le ah marché. Bon. Et comme je le disais, ancien directeur de Lagostina, donc qui mieux que vous euh, peut nous parler de Lagostina Est-ce que vous savez nous donner un terme, enfin, une envie de dire, voilà, c'est quoi véritablement Lagostina pour vous à ce moment-là c'est assez facile parce que quand on dit Lagostina, on dit Italie et quand on dit Italie, on dit le plaisir de la cuisine. Oui. Euh, L'Agostina est éminemment associée au plaisir de la cuisine. Donc, quand on s'offre, Lagostina ne s'offre pas un produit, on s'offre une partie de la cuisine italienne <rire> chez soi. C'est ce que je vous propose avec ces produits-là. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Edouard, merci de m'avoir assisté dans cette vidéo. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Partagez, laissez des commentaires euh, dans nos vidéos. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au